Hey les jeux abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite découverte de cache euh, Une cache technique qui est sortie il y a un peu moins d'une heure, il est 8h20 Et j'espère euh, peut-être, potentiellement, faire un FTF également dessus euh, C'est toujours le même owner en ce moment euh, qui fait des caches techniques et qui les sort quasiment une par semaine Donc c'est plutôt agréable, moi ça me change des caches, euh, comme je vous disais, assez classiques et j'adore les caches techniques Donc c'est super, allez, on se retrouve tout de suite au PZ pour voir si... On va déjà d'une part réussir à avoir la cache, et d'une autre euh, être FTF. On va commencer à regarder, alors je me méfie toujours du GPS euh, du GPS en forêt, c'est assez aléatoire. Ça sonne, 14 mètres, je crois, ah, je crois avoir quelque chose, je vais retourner la caméra. Tac. alors c'est comme ça. J'ai cru apercevoir quelque chose de gris. Alors attends, du coup j'ai changé d'ongle. Euh, hop, on va passer par là. Où est-ce que j'ai aperçu ça J'ai vu quelque chose, j'étais tout content. <rire> alors voilà. Donc on a un tube. On a un tube avec une sorte de serpentin c'est bouché en bas ok alors là c'est juste collé qu'est-ce qui va remonter <rire> je me doutais que ça allait pas être la cache. <rire> et à mon avis, il va falloir remonter la cache en poussant avec le, le petit picot. Ah, ça c'est pas mal, ça change des petits trous. Ah super. Bon ben, bah, je pose la caméra et puis on se fait ça. Donc, on a, euh, comme je disais, un petit picot et il va falloir, je pense. Ouais, c'est super bien fait. Super bien fait. En fait, il suffit de, de rester souple sur le poignet et d'essayer de garder. Ah, c'est pas facile tout le temps. Ah, oui, il y a des pièges en plus. Il y a des espèces de petits, petits rebords un peu un peu farfelus. Ah, c'est super. C'est une première pour moi, une comme ça. D'habitude, il euh, y a celle avec les petits picots. Il faut faire avancer la cache là ça change un peu, ouh là, là c'est pas évident hop on approche du but et voilà évidemment hop. alors, on a la petite boîte avec les deux tubes, les deux bouchons. <rire> Plombé. <rire> Il y a un poids dans le fond, c'est deux ogives, on dirait du neuf. <rire> Alors. Suis-je toujours FTF Hop Ils sont très bien ces petits cristals. Et oui, c'est un FTF, on va loguer ça tout de suite. Pour la petite histoire, j'ai <rire> perdu le stylo sur la route, donc je vais aller rechercher <rire> Et on remet la petite cache. Voilà, tout simplement. C'est vraiment super sympa. Super sympa. On remet tout en place pour le prochain. Et c'est parti et voilà donc encore une fois c'était une bien belle cache euh, que nous propose cet owner qui se reconnaîtra puisqu'il suit la chaîne euh, merci encore une fois à toi merci à vous d'être de plus en plus nombreux à dessus sur la chaîne on est à moins de 50 abonnés du tirage au sort des 500 et gros et moi on a vraiment hâte mais vraiment hâte d'une part de faire le tirage et d'une autre de vous révéler le lot ou les lots peut-être mystère je vous dis à très vite pour d'autres vidéos salut les abonnés ciao ciao